Winman content de vous voir euh, vidéo SQDC aujourd'hui et oui, une autre vidéo de la société québécoise du cannabis. Je voulais dire un grand bonjour à tous les nouveaux abonnés de la France. Beaucoup de français se sont abonnés chez Winman dernièrement. Euh, plusieurs portables confusion euh, Winman ou la référence. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, soit Winman ou la référence, il y aura pas de problème. Donc aujourd'hui, on enchaîne avec un produit à 25$ dollars de la marque Palmetto. On connaît Palmetto chez Winman. On avait essayé le New Can, On avait essayé le Bando. Et il y a eu deux nouveaux produits Palmetto. Il y a le Romulan. Mais aujourd'hui, on va essayer le Forbidos. Forbidos que j'ai ici. Et en arrière, ici, là j'en ai trois autres. Euh, et voilà. Forbidos, euh, avant de commencer, euh, ça vient de qui? Ça vient de Sundial Grower. On connaît Sundial Grower chez Weedman. On a juste à penser aux Top Leaf. Euh, Sundial Grower ont aussi sorti la marque Sundial. Et aussi leur bas de gamme Grassland. Sans oublier Palmetto. Donc, quatre marques pour Sundial Grower. Sundial Grower a fait parler d'eux beaucoup, beaucoup. Euh, avec la la gang sur reddit là qui ont fait euh, booster le prix de l'action, pareil comme avec euh, GameStop et euh, AMC je crois, donc faites attention, faites attention, c'est du gambling, c'est du gambling. Euh, Sunsia est présentement à 90 sous l'action, euh, faites attention là, pour ceux qui ont acheté des actions de Sunsia euh, le 10 février, euh, c'est à 3 dollars. Le 10 février dernier, c'était à 2 dollars 95 sous. Donc 2 dollars 95 sous, c'est 3 dollars pratiquement. Euh, là c'est trois fois moins cher. Donc euh, faites attention à San Diego euh, faites vos devoirs. Est-ce que c'est l'avenir Je le sais pas. Est-ce que 90 sous c'est cher Est-ce que 90 sous devrait être 25 sous Est-ce que 90 sous devrait être 2 dollars J'en ai aucune idée. I'm just a random guy. On YouTube. Alright, je suis seulement là un, un, un gars euh, aléatoire sur YouTube, donc euh, je ne connais rien en finance, faites vos devoirs. Donc, Sonia Grower, 90 sous américains, chaque action. Si ça vous intéresse, on ne sait pas. Forbida, c'est quoi? Ben écoutez, j'ai fait quelques recherches. Euh, ça vient de In-house Génétique. Donc, si vous voulez vous pécorer des graines de cannabis, il faudra aller voir in-house génétique. On connaît chez Weedman, Barney's Farm, on connaît Dinafem, on connaît Ripper Seeds, mais on ne connaît pas in-house génétique, malgré qu'on en a entendu parler beaucoup. Forbidos, c'est fabriqué avec quoi? Ben, c'est fabriqué avec du docido. Certains d'entre vous appelleraient ça, appellera ça du docidos, mais je pense qu'il faut dire docido. Donc, c'est du docido mélangé avec du. Forbidden fruit, forbidden fruit mélangé en dosido. -si -do. Donc le forbidden fruit c'est quoi eh ben c'est du cherry pie mélangé en tenji. Forbidden fruit mélangé en do -si dosido. Forbidden fruit mélangé en dosido. -si -do. Donc on sait que le dosido c'est terreux. Forbidden fruit cherry pie tenji. Si, on revient ici au produit qui nous intéresse. Le fameux produit Palmetto Forbidos à 25 dollars qui est le qu a est orange, pareil comme l'autre qui vient juste de sortir le 29 juin, le Romulan, les deux sont oranges. Pourquoi les deux autres Palmetto sont blancs à 30 et 20 Et pourquoi Sandial nous sort des produits Sundial à 30 et 20. Je trouve que Sundial Grower, la gamme de prix. Euh, même les deux palmetos ne sont pas la même couleur. Il y a, il y a deux palmetos les contenants sont orange. Deux palmetos, les contenants sont blancs. Les contenants blancs sont 30 et 20 Les contenants orange sont 25$. Il y en a. Je parle à beaucoup de personnes sur Instagram. Euh, certaines personnes me disent que 5$, c'est pas beaucoup. Écoutez, c'est beaucoup. De 25 à 30, là. Écoutez, c'est un cinquième. C'est 20% de plus, là. C'est beaucoup. C'est beaucoup, 20%. Euh, en achètes 4, c'est 100$. L'autre, en achètes 4, c'est 120$. C'est vraiment une grosse différence. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Euh, ceux qui prennent, là, un... ceux qui fument beaucoup, là. Ceux qui fument beaucoup, à la longue, là, ça revient cher. Je l'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé un contenant. Euh, je vais ouvrir celui-là avec vous, taux de THC, j'ai été euh, agréablement surpris, j'ai eu 22.2, 22.2, 22.20% 22 de THC sur une possibilité entre 22 et 26. Donc, si vous achetez du Forbidos, ceux qui regardent seulement THC, vous allez être content entre 22 minimum. Mais là, ce qui se complique, c'est les terpènes et les arômes. Écoutez, euh, je sais que certains d'entre vous vont voir d'autres Youtubers qui regardent et qui lisent les terpènes à l'écran. Écoutez, c'est facile de lire ce qui est écrit à l'écran. Vous savez que la SQDC nous indique des, in des affaires qui nous induisent en erreur. Ce produit-là ici, on va l'ouvrir ensemble. Ressent ensemble, ok? Ah, euh, j'ai, Bon. Bon, on commence avec un boost, ok? Boost, euh, petite pochette d'humidité, un produit chimique à l'intérieur, qui fait en sorte que ton cannabis n'est pas sec, qu'il reste humide. Ensemble. Je veux pas faire mal. Je sais qu'il y en a qui, qui s'attendent à, à, à, à des affaires, mais il est beau, il est de qualité. Je vais même penser à des petites couleurs de Tangerine Dream. Petite tache de mauve. Il y a beaucoup de cannabis à 25$ qui est de cette qualité-là. Le goût maintenant. OK? Là, écoute la vidéo. Tu es obligé d'écouter les 30 prochaines secondes. Si tu écoutes ces 5 secondes-là, tu écoutes les 30 prochaines secondes. OK? Tu ne peux pas arrêter après 5 secondes. Un goût d'orange, avec un petit peu de diesel, mais l'orange est tellement présent, mais il y a, il y a le chauffé, le, le, le chimique. Là. Tu te rappelles quand je dis le pink -couch est chimique? Ah, le pinkouche est chimique, il est chimique. Tu te rappelles de ça? Mais ben, le goût chimique, il est là-dedans. ok Mais il y a tellement d'orange, man, qui embarque sur chimique, mais t'as le le chauffer du chimique, comprends-tu? C'est le produit palmito euh, le plus complexe. Euh, ça goûte pas juste l'orange. Il euh, y a un petit bout de diesel en arrière, on vient de le dire. Si tu veux essayer ce produit-là puis il goûte à 100%, va te brosser les dents, va te brosser la langue, va pas manger un hot-dog à moutarde avec une canette de liqueur, brosse-toi à l'angle, euh, prends un râteau aussi, puis enlève-toi la, la, toute la gomme de la liqueur que tu as à la langue. produit-là, j'ai fumé un 3.5 au complet. Euh, ça ici, c'est le dernier joint de mon premier 3.5. Il euh, y en a qui vont triper de tubérettes. Il goûte tellement l'orange, man. Qu a surpris, ce qui m'a surpris de ce produit-là, c'est que c'est écrit Indica. Il est Indica à cause que le en arrière, il travaille fort, mais... L'orange, man, c'est un hybride, man. Un hybride... Ah, moi, je trouve qu'il est hybride, hybride, là. Mais il bosse fort, là. Il bosse... Euh... C'est pas un sativa, là. C'est pas un Sativa, OK? Il goûte la tic-tac à l'orange. Okay, je trouve qu'il goûte la tic-tac à l'orange. Il est moins beau que le Tangerine Dream de San Rafael, mais il y a des ressemblances. C'est comme un Tangerine Dream de San Rafael. Moins beau, il a comme un petit goût de diesel, mais à peine, mais il est là. Mais il est là. Orange, tu un peu de diesel. OK. Au 1er juin, là, tu n'auras pas peut-être la dépression que je vais te dire. Là, dans... je, vais, je vais te dire quelque chose d'autre. OK. Le 1er mmh. juin, que tu vas le fumer. Tu vas te dire, oh shit, man, il va loin, oui, man. Mais quand tu fumes ton 3.5, là, OK. À un moment donné, tu, vas, tu, tu vas découvrir le goût de l'orange. C'est inévitable. Là. Le goût du diesel, tu vas te dire, OK, OK, OK. Puis au fur et à mesure que tu vas passer à travers ton 3.5, là, te dis là ah, tu vas goûter à manier un petit goût de un petit goût de de Pure wedding cake non non euh, ce Purlaine wedding cake non non Purlaine, bro le cake là le cake ou si tu veux là le indie le skyway de indie ok mais orange un petit peu de diesel puis un petit peu de skyway indie Popé pareil, là. Comment c'est complexe, là. Trois goûts là-dedans. Là. Quand même poppé. Mais l'orange est présent, man. L'orange est présent. Sûrement le fameux Tenji. Le fameux Tenji de Forbidden Fruit. C'est la première fois de ma vie. Il y a du goût diesel là-dedans. C'est orange diesel. C'est la première fois de ma vie que je prends un goût d'orange qui est relaxant. Mais d'après moi, il n'est pas relaxant à cause de l'orange. D'après moi, il est relaxant à cause du diesel. Karyophyllène, je ne sais pas pourquoi ils écrivent Karyophyllène. Linalol, ça goûte pas linalol. Limonène, limonène, c'est des agrumes. Écoute, peut-être pas mon top 10, mais mon top 20. <coughs> Écoute, une... j'ai fait le tour. Ça sert à rien que je t'en parle plus que ça. C'est vraiment ça. Orange, diesel, tic-tac à l'orange. À ah, fin, un peu de Skyway Cush. de Indie. Mais là, viens pas me dire qu'il coûte pas Skyway Cush de Indie, bro. Là. Je sais. Il goûte l'orange. Ok, on part, on part. Orange et un peu de diesel. Ok, c'est ça que je te dis, là. Orange et un peu de diesel. Je te dis, il vient pas sur Instagram donner de la merde, là. Eh, hey, est -tu, il goûte pas pareil comme le Indie? Le sky, le Skyway, il cool couche de indie. Non, non, arrête, bro, arrête, arrête, arrête, arrête. C'est vraiment subtil. Ça m'a pris 3.5 grammes avant de le goûter, ce petit goût-là, là, là tu sais. Mais si t'aimes le goût de diesel, mais que t'aimes pas le goût de l'orange, Asseille-les pas. Asseille-les pas, man. Mais toi, si c'est orange avant tout, peu importe le reste, go for it. Vas-y, mon homme. Je vais mettre une photo sur mon Instagram. Écoute, euh, c'est comme un peu le... le, le, le Tangerine Dream, sans le rappel, euh, bas de gamme. Pour le look. Parce que le buzz est intéressant. Le buzz est pas pareil comme le Tangerine Dream de Sandra Raphaël. Pas par tout pas, pas le même buzz. là Tangerine Dream de Sand il est énergisant. Celui-là, moi je le trouve vraiment là un super hybride Indica. Là. Moi je trouve qu'il hybride pas mal. Parce que je ne pas endormi dormir trop trop. Là. Je te jase ça quand même. Hein? Je te jase pareil. Là. c'est pas dans mon top 10, mais je trouve ça spécial, il est différent, tu sais, Diesel avec Orange, c'est vraiment calice. Diesel, ça relaxe, puis Orange, ça réveille, c'est ça, man, c'est ça, ce qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que, je sais pas si ça a piqué ta curiosité, Forbidos, Forbidos, c'est autres qui écrivent les variétés, Forbidos, on en a parlé, c'est du docido -si -do mélangé en Forbidden Fruit. Ça a été fait par In-house Génétique. Et puis, euh, la vie est belle. C'est formidable. Diesel, c'est vrai. Terreux, je trouve pas. Fruité, c'est l'orange. Mais le fruité, il en met en troisième. Il aurait fallu mettre le fruité en premier. Diesel, je l'aurais en deuxième. Puis terreux. Le terreux, c'est le Skyway Couch. Le terreux, c'est Skyway Kush qui est en troisième, Ils mettent pas les... les, les... Ils mettent pas ça en bon ordre. Alright, gang. N'oublie pas que Winman, c'est la référence. Salut à tous les Français qui regardent Winman. Euh, Je vous adore. Je vous adore. On va s'abonner sur mon Instagram. L'Instagram, c'est cool, man. C'est cool, Instagram, C'est vraiment le fun. Euh, pour ce qui est des cocottes, très, très humide. Il euh, est assez résineux, quand même. Euh quand même bien, mais c'est palmetto, palmetto, il y a des belles petites couleurs là, mais c'est pas, euh, c'est pas extrême, euh... c'est pas la, c'est pas, c'est qualité palmetto man, pareil comme le Nukem, pis l'autre, il y a un petit peu de mauve, ok, mais faut pas se faire déjouer par les couleurs, les couleurs, ok, je sais que c'est des flav vo... flavo, vo... flavonoïdes? Fla! Ah bro! On se crapera pas vidéo. Je reste là-dessus. Donne un pouce, fais un commentaire. Je t'adore. Winman, c'est pour la vie. Winman, c'est la référence. Ciao, ciao.